Je suis prête. Pierre, Vincent, Isabelle et Françoise sont stagiaires à l'hôtel Concorde Lafayette à Paris. Bonjour, je suis le directeur de l'hôtel. Vous êtes les stagiaires de l'hôtel. Oui, monsieur le directeur. Et Vincent, le stage commence aujourd'hui ainsi que pour Pierre et Isabelle. Le stage commence. Vous êtes prêts Je suis prête. Je suis prêt. Regardez bien. Oui, monsieur. D'accord. Bonjour, monsieur. Vous désirez. Bonjour, je voudrais une chambre. Oui, monsieur. C'est combien Ça dépend, il y a des chambres avec bain, des chambres avec douche. Je voudrais une chambre avec bain. Pour combien de jours Pour trois jours. Trois jours. D'accord, c'est possible. Voilà, monsieur, chambre numéro 120. Ça va Oui, c'est facile. Vous désirez, monsieur Je voudrais un timbre, s'il vous plaît. Voilà un timbre, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. facile. Vous désirez, madame Je voudrais une enveloppe, s'il vous plaît. Voilà une enveloppe, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Ça va Oui, oui, c'est facile. Je voudrais un crayon, une feuille de papier et des enveloppes. Voilà, monsieur, un crayon, une feuille de papier et des enveloppes. Merci. C'est facile. Avez-vous un plan de Paris Voilà un plan de Paris, madame. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Voilà votre crayon. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est facile. L'écart arrive. Je sors. À vous. Bonne chance. Vous désirez, monsieur Je voudrais un timbre, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je voudrais une chambre. Oui, monsieur. Je voudrais une chambre avec bain. Je voudrais une chambre avec douche. Oui. Je, voudrais une enveloppe. Oui. Je voudrais une chambre avec douche. Je voudrais une enveloppe. Avez-vous une chambre une Chambre numéro 220, s'il vous plaît. Je un plan de Paris. Je reviens. Oui, monsieur. Bonjour. Monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Qu que monsieur. Qu'est-ce vous faites ici il y a beaucoup de clients. Ah, il y a beaucoup de clients. Oui, il y a beaucoup de clients. Venez nous aider, c'est pas facile. Non, n'est pas facile. Oui, monsieur. Donnez-moi la clé seulement. Donnez-moi oui, madame, pas grand-chose J'arrive. Merci monsieur. Bonjour mademoiselle. Monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur. Alors, chambre, je dois les filles, je n'avais même pas. C'était chaud un peu, on a pas fait en solo. Comme c'est tu arrive Je veux une chambre et moi. Alors, c'est facile Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Vous désirez Je voudrais un timbre, s'il vous plaît. Voilà un timbre, monsieur. Merci. Je veux une chambre. Oui, monsieur. Mais... Oui, madame. Je voudrais une chambre avec douche. Oui, monsieur. Je voudrais une enveloppe. Voilà une enveloppe, monsieur. Merci. Je suis Paul Durand. Je suis l'auteur du film. Êtes-vous prêt Vous êtes prêt Alors, attention Le stage commence. Vous êtes prêt Je suis prête. Je suis prêt. Il est prêt. Elle est prête.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 Merci. C'est facile. Je veux une chambre. Aide-moi. Alors, c'est facile? Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. C'est facile. Ce n'est pas facile. Je voudrais un crayon. Je voudrais une enveloppe. Je voudrais des crayons. Je voudrais des enveloppes. C'est facile. Un crayon. Une enveloppe, un crayon, des crayons, une enveloppe, des enveloppes. Une enveloppe, un crayon. enveloppe des crayons. Ce n'est pas facile. C'est facile. Ce n'est pas facile. Un carnet d'adresse, un carnet de chèques, une carte de crédit, des clés, Des lunettes de soleil. Des bonbons. Un plan de Paris. Un, une, des, c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Bon. Au revoir.